Eh hey, bouge pas, je te vois Sérieux Arrête Ok, j'arrête, j'arrête. Pose les mains sur la tête et tu te baisses. Tu te mets à genoux, là, tout de suite. Hein. Toi, mets-toi à genoux, haut! toi, genou. qui, toi Non, rends-toi, rends-toi. Eh, hey, tu veux que je me rends Eh, hey, oui. mais moi, j'ai une arme, hein. je vais te tuer, hein. Mais moi aussi, j'ai deux armes. On pose une arme chacun. On pose une arme chacun. Honnêtement, elle était belle, cette deuxième balle. Je pensais pas que j'aurais le temps de la caler. Je commence à me réveiller, chat. Je suis moins la tête dans le cul que tout à l'heure, je suis content. C'est passé quoi avec le compteur la tour. le roi de BDS, qui est passé, les gars, et qui a sodomisé le compteur. Hein. Là, ce qu'on va faire, chat, c'est qu'on va chercher une cible. On va sauter dessus, tranquille. Elle est belle, cette nouvelle map. Il hein. y a un peu trop de, de villes à mon goût. J'aurais bien aimé moins de villes, plus de zones comme celle-ci. pas encore fait tuer sur un shop.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 Rends-toi Ouais ah, Tu veux que je me rends Eh mais oui. moi, j'ai une arme hein, je vais te tuer hein Mais moi aussi j'ai deux armes On pose une arme chacun Vas-y Le gars se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité Voilà, c'est toi qui as tiré Non, il y a deux ennemis deux... Ah C'est des... C'est des pas forts Eh, hey, tu me tues pas hein Non, je tire hein Attention hein Pas de l'argent pour moi Tu les hein. <rire> Call of Roleplay. Culé <rire> On n'a pas le choix. Genre, on, on, on fait du roleplay, mais on sait très bien que ça va mal tourner. Euh, il suffit qu'il y en ait un qui tourne le dos ou un qui change d'idée et paf Vous voulez que je fasse un code rush, les gars Hey, hey Gigi man, man. À partir du moment où je savais que j'allais me faire knock, j'ai balancé euh, la smoke par terre et euh, c'était pas mal. En fait, une fois que tu te fais tirer dessus en open field, tu peux rien faire, tu vois, donc c'est une des rares options qui reste encore euh, prenable, on va dire. Une grenade à droite, une grenade à gauche. Réglé. Il a pas bien regardé le radar. Après, tu sais que c'est pas évident de, de remarquer quand une voiture. Quand un, un, un mec drop de sa voiture et quand il drop pas, tu vois. Devrait bientôt se réanimer Je pense qu'elle est belle Ah, il a deux autorires On est à 12 kills les gars, la game est belle Le mec est bord de zone, c'est à dire qu'il est une maison contact à moi quelque part là Il y a des gens qui disent On a trop de mal à trouver de l'argent sur ce nouveau Call of. 44 000 balles. Facile. Ennemis marqué. Ennemis dans la zone des Je me suis fait discret parce que. Il voulait aller sur sa caisse, lui, c'était flagrant. 50 000 balles. 50 000 balles. Je vais pas trop me faire puter, mais. Genre s'il y a un mec dans, dans ce magnifique buisson, ou dans celui-ci, je, je vais pas les voir en fait. Ça. Oh. <rire> merci, merci pour.. Euh... J'avance vraiment petit à petit les gars, j'essaie de commettre le moins d'erreurs possible. Vous avez vu comment mon style de jeu est beaucoup plus lent De mon expérience, il faut pas rester dans cette zone. Moi ce que j'aime sur code, c'est le réalisme. Genre euh, le fait que ce soit devenu un, un jeu réaliste, je trouve ça vraiment trop stylé. Là je suis plutôt bien placé, je pense que je vais prendre ce caillasse comme cover solide. Et si je suis dans la merde je mettrais des smokes autour C'est comme ça qu'on jouait sur H1Z1 et sur PUBG à, à haut niveau On mettait des smokes aux endroits où on voulait aller Mais en vrai c'était grave bien hein Et c'est pour ça que je me suis dit que rejouer smoke pouvait être une très très bonne idée Ça vous voyez c'est le seul mec qui peut me tuer Ah peut-être le snipe aussi Je dois m'avancer parce que j'ai plus beaucoup de balles. Le, -en le à la zone de sécurité. Un v 1 v1. DJ man. Bon, oh ça fait qu'il. Woo! Yes chat, yes. Ça a fini par payer les gars. Ma première pluie de vin, je suis content.